Bienvenue chez le Grand Maître au Ovi, depuis le début. Comme vous, vous le savez tous déjà, le Grand Maître produit de l'argent par le biais du portefeuille magique que les génies font le travail chaque jour. Vous qui avez des problèmes d'argent, vous voulez votre portefeuille qui vous produit en euros, en dollars ou bien en francs CFA, c'est dans tous les monnaies possibles. Contactez le grand à marabout sur son numéro plus de 129 60 39 43 42. Il est disponible pour vous satisfaire les multiplications d'argent rapides. rapide de quelques minutes. Le grand bête est disponible pour tout. Veuillez vais le contacter pour vous satisfaire. Vous qu'on a, qu a menti, vous a pris votre agent. Les clients vous plaignent chaque jour, mais avec le grand bête de m'avoir vie, c'est la satisfaction totale pour le travail. N'hésitez pas à le contacter, il est disponible 24 heures sur 24